Le Vector O2, grâce à la technologie exclusive Vicaire, à base de berlingot offre à l'utilisateur la combinaison unique d'une redistribution des pressions haute performance, d'un positionnement optimal et d'une excellente protection de la peau. La structure aérée du Vector O2 garantit 100% de respirabilité et de ventilation. Utiliser un coussin respirant facilite le contrôle du climat en termes de température et d'humidité améliore la sensation de confort et diminue les effets de cisaillement et de friction dus à la déformation des tissus, réduisant ainsi les risques d'escarres. Un des avantages du vecteur O2 réside également dans son effet contenant. On observe une fermeture éclair ainsi que des coutures sur tout le pourtour du coussin dans son épaisseur. Cela permet de mieux contenir le volume sous l'utilisateur et donc d'améliorer le maintien en évitant que les berlingots ne glissent sur les côtés. Cet effet contenant permet au thérapeute d'ajuster le nombre de berlingots une fois le patient en place sur le coussin. Le vecteur O2 est synonyme d'hygiène et de commodité. C'est le premier coussin à air anti-escar entièrement lavable en machine sans besoin d'utiliser de sac de lavage. Les berlingots restent en place dans les compartiments du coussin durant le lavage. Le vecteur O2 est fourni avec une housse respirante spécifique couvrant uniquement la partie supérieure du coussin. Laissant ainsi la partie inférieure ouverte pour une ventilation optimale et une meilleure sensation de confort.